Bonjour, je m'appelle Barthalémitech, Tech, j'ai suivi la formation ingénieur et logiciel DMT Atlantique de 2018 à 2021. J'ai effectué mon alternance au sein de l'entreprise Calio, anciennement Bodet Software, et depuis la fin de mon alternance, je suis en CDI au sein de la même entreprise en tant qu'ingénieur en développement logiciel. Je pense que cette formation a été très bénéfique pour mon parcours professionnel puisqu'elle m'a donné des bases solides en termes de développement, de conception logicielle et d'algorithmie, tout en ayant un focus sur les sciences sociales relativement important, ce qui m'a permis de mieux comprendre les dynamiques d'entreprise, les relations sociales et de mieux m'intégrer au sein de celles-ci. Pour ce qui est de l'alternance, cela m'a également été très bénéfique car cela m'a permis de développer mon autonomie, mon sens du travail en équipe et m'a permis de développer mes compétences en développement en me confrontant à des challenges concrets pour répondre à des besoins clients très précis. Pour résumer, je recommande cette formation à tous les étudiants en informatique car je trouve qu'elle prépare véritablement au monde du travail.